Bonjour à tous, nous sommes le 9 octobre 2020. Euh, on assiste en ce moment à, à encore la guerre qui se fait entre les républicains et les démocrates. Jusqu'à l'élection, on avance de plus en plus vers euh, cette date qui est le 3 novembre, qui va être une, une date très très importante dans l'histoire des États-Unis parce qu'on n'a jamais eu une population aussi divisée euh, depuis... Euh, ça, ça s'est jamais vu depuis la guerre de sécession. Euh, ça vient pas de moi, je pense que ça vient de Fox. Euh, donc euh, non, c'est vraiment une population divisée. Et on a eu le dernier débat avec euh, euh, Kamala Harris et Mike Pence. Euh, on a, les médias traditionnels nous disent que c'est un débat pas mal neutre, mais j'ai regardé des médias qui sont plus euh, euh, répub... pas républicains, mais qui sont plus... Euh, euh, je dirais neutre même, je sais que ça peut porter à confusion, parce que dans le fond, en ce moment, tous les médias, que ce soit ici au Québec, que ce soit en France, euh, peut-être moins en France, je sais pas, j'ai aucune idée, mais euh, aux États-Unis aussi, euh, avec part de quelques médias, on est complètement euh, contre Trump et tout ce que Trump ou sa, euh, sa campagne en ce moment qui se produit, euh, euh, <rire> on noircit si ça à tous les instants, donc... Euh, pour revenir à ce que je disais, c'est que Mike Pence, je je constate, euh, qui a été vraiment, en, en tout cas, plus stable que Kamala Harris. À savoir qui va gagner, je pense encore que Trump va gagner, mais sur les médias traditionnels, on nous dit que Biden s'en va pour remporter. Euh, euh, et plus que... Plus qu'on avance, euh, plus que ça va s'accentuer euh, vers... Euh, en prétendant que Biden va, va remporter Et euh, on sait très très bien, je pense que c'est pas un secret de polychinelle. Là. Tout ce qui va suivre ensuite, ça va être le carreau qui va se poursuivre. Euh, les villes vont être euh, encore à feu et à sang. Et on voit une rage chez certaines personnes euh, que j'ai vues euh, <rire> dans des manifestations. Hein. C'est vraiment une rage euh, euh, intrinsèque. C'est vraiment de vouloir euh, que Trump remporte absolument pas la victoire. Et si Biden remporte, dans le fond, je pense que ça change pas grand-chose au plan initial euh, euh, qui est, dans le fond, d'injecter de l'argent. Que ce soit Trump dit qu'il va, qu va en injecter euh, moins, parce que, dans le fond, le dernier plan il avait été voté hein, au niveau du euh, des euh, démocrates, parce que les républicains démocrates, s'entendait vraiment pas sur le montant à, à réinjecter dans l'économie et l'économie attend. Juste sur, quand je parle d'économie, je parle euh, euh, des petites entreprises, je parle des individus aussi aux États Unis. Euh, l'économie, euh, en ce moment, à cause du nouveau confinement, on va revenir là-dessus. Euh, le confinement euh, va encore ben, frappe encore. Et ici, à Trois-Rivières, on vient de tomber en zone rouge. Au Québec, une grande partie de la population qui est en zone rouge pour aucune. Raison, dans le fond, on donne pas d'explication. On le dit. Il y a certains journalistes qui commencent à poser des questions, mais je pense que c'est pas assez... Euh, L'opposition pose un peu de questions, mais euh, dans le fond, euh, le gouvernement Legault ne répond pas du tout à aucune question. Et j'écoutais euh, ce matin, euh, bien, Arouda, notre Arouda national, qui disait qu'il se sent très confortable dans sa, sa manière de diriger. Il dit, il a à peu près une semaine, il a dit qu'il n'y avait rien à cacher. L'opposition euh, leur demande, ben, dites-nous qu'est-ce qu'il y en a pourquoi c'est quelles sont les raisons pour lesquelles vous mettez une zone jaune ou rouge or oh, le nombre de cas mais c'est c'est flou il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de gardé mais euh, après toute cette période, je pense qu'il va y avoir des comptes à rendre, dans le fond, on, ce deuxième confinement, parce que c'en est vraiment un ici, là, comme les restaurants, les bars, tout ce qui est culturel, tout est arrêté complètement, mon fils la semaine, vient d'apprendre ça, et la semaine prochaine, il, il doit fermer encore une fois son, son restaurant, ben, un petit restaurant, comme je vous avais dit, une petite androïcherie Je trouve ça triste, je trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment triste. Il y a euh, quand même euh, ben, certaines nouvelles qui euh, remettent en doute vraiment, vraiment la manière de diriger les gouvernements mondiaux. Euh, on va aller voir ça tout à l'heure. Il y a une nouvelle coalition mondiale où euh, des spécialistes, des, euh, des médecins, euh, des, euh, des personnes qui interviennent dans le domaine de la santé remettent vraiment, vraiment en doute euh, la manière de faire de tout confiner. Et ce qu'ils disent, en gros, c'est qu'on va avoir des conséquences psychologiques, psychiatriques même, euh, sociales, terribles face à ce deuxième confinement. Et même, euh, Legault a dit qu'on va, certaines opérations euh, chirurgicales vont être remises à cause du corona de. C'est ça, on est dans un monde de fous et euh, je disais dernièrement qu'aujourd'hui, on ne doit plus se questionner sur rien. Je veux dire, le gouvernement décide ça, nous l'impose, nous demande pas de compte, euh, donc euh, on a... Nous n'avons plus le droit de nous questionner. Tout ce que vous avez appris à l'école au niveau euh, des mathématiques, statistiques, euh, au niveau euh, même, quelques-uns quelques peut-être euh, qui m'écoutent ont, ont suivi des cours de journaliste ou des cours de logique, euh, oubliez tout ça, ça n'existe plus. On est dans un, un monde fou où, dans le fond, les, les, les cas, c'est sûr que les cas se, se gonflent encore parce qu'on fait des tests, des tests, on a ici en tout cas au Québec, un peu partout ailleurs, on fait des tests, on teste. Et on le disait au commencement de, la, de cette de, du coronavirus qu'il va y avoir plus de monde encore infecté euh, dans la suite. Et il euh, y a une tendance qui est normale un peu en autant il y a plus de décès. C'est normal, c'est la grippe saisonnière, tout ça. Donc en ce moment, le nombre de morts est vraiment pas... Euh, mais écoutez, mettons qu'on discute pas là-dessus. Mettons que je suis d'accord du confinement, du ma... ah, pas le confinement, euh, les masques, ah ben, les masques, euh, il y a plusieurs études qui prouvent que ça ne sert presque à, à rien, mais en trop. cas, euh, mettons, on accepte ça, tout ça, on se dit les masques, mais là, de reconfiner, là, euh, on me touche directement, parce que moi, ce que j'aime vous parler, c'est l'économie, et là, on touche directement l'économie réelle, euh, en ce moment, il y a plusieurs, euh, ben, c'est un peu partout, les plans de relance sont... On redémarrer redémarré. Euh, le plan de relance, Si la PCU a été remplacée, mais là, vu qu'on est rendu dans une rouge, ici, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde qui vont tomber comme dans un chômage euh, face à cette pandémie. Donc, euh, ben, pandémie, face à ce coronavirus. Euh, donc, euh, ils vont tomber avec un nouveau plan. Euh, ça va être encore 500 dollars par semaine, mais ça remplace pas les revenus, les revenus des... Euh, des entreprises, J'ai pu un entrepreneur qui se trouve à être dans le centre d'entraînement, puis eux sont directement touchés aussi. Euh, je pense qu'il faisait centre d'entraînement puis du loisir extérieur avec des personnes. Et euh, ce qu'il vient d'avoir comme nouvelle, ben, c'est fini. Et puis il donnait son témoignage un peu de ce qu'il vivait. Euh, non, c'est terrible. On va tout de suite passer au diapo. Euh, puis à la fin aussi on va aller voir un peu le marché, l'or euh, tout ça parce que dans le fond aujourd'hui euh, ben, d'ici à l'élection euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de va et vient mais là, euh, euh, techniquement aujourd'hui on est en hausse mais le marché aussi parce qu'on s'attend à un règlement de, euh, des démocrates et des républicains parce que dans le fond le, le, le plan de, de règlement euh, le, le plan euh, que les américains veulent euh, donner aux au, des nouvelles sommes d'argent, euh, ils n'ont pas le choix parce qu'il y a plusieurs personnes qui attendent seulement ça pour arriver. Il y a des personnes qui ne payent pas le loyer en ce moment. Donc, toutes les entreprises de location, tout ça en souffre. Et c'est une roue. Hein? L'économie, c'est une roue. Euh, comme je parle souvent avec mon fils, euh, lorsqu'on parle d'économie, on ne parle pas d'argent. Même si c'est l'argent qu'on <rire> qu parle, ce c'est pas une question d'argent, c'est une question de s'occuper de notre maison. C'est ça que ça veut dire, euh, administrer notre maison. Donc, euh, dans le fond, c'est tous nos échanges les uns avec les autres, et c'est l'argent qui se trouve être, l'argent, notre monnaie, qui se trouve être le, le moyen, mais en ce moment, on est, euh, c'est paralysé. Donc, euh, le, premier, euh, le, le premier diapo, euh, le coronavirus, des experts de la santé mondiale euh, rejoignent le mouvement mondial anti-lockdown, anti-confinement. Euh, je vais vous lire, des milliers de scientifiques et d'experts de la santé se sont joints à un mouvement mondial mettant en garde contre les graves préoccupations concernant les politiques de virus, vir vir voyage du Covid, du coronavirus. Euh, près de 6000 experts, dont des dizaines au Royaume-Uni, affirment que cette approche a un impact dévastateur sur la santé physique mentale ainsi que sur la société donc ça c'était la première diapo et puis euh, vous pouvez aller voir ce que c'est dans le fond ça s'appelle euh, le c'est la Great euh, Barrington ça se trouve être euh, le le mouvement qui a été qui a commencé aux États-Unis euh, bon on a, ça précise tout simplement la, ce, ce ce ce clip là euh, 6000 000 scientifiques euh, et on est rendu j'ai euh, sur j'ai regardé ça ce matin 150 mille personnes qui ont signé, 150 000 en ce moment, qui ont signé là-dessus, mais c'est 6 000, euh, ben, près de 6 000 euh, scientifiques, médecins. ah c'est plus que ça, puis on a 11 000 euh, des personnes qui sont euh, au niveau technique, euh, au niveau de la santé. Vous pouvez aller voir ça, Great Barrington, euh, c'est le nouveau mouvement pour dire, euh, pour... Euh, dire que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu qu'on fait comme confinement, on va encore en, en mettre pour euh, briser l'économie qui est déjà faible avec ce second confinement. Et euh, ça ici, je vous l'avais présenté, ce petit graphique-là. Euh, les lueurs d'espoir s'effondrent parce que l'emploi, dans le fond, et les jobs euh, qui vont être perdus de manière permanente après ce confinement-là, euh, ça va augmenter vraiment d'une manière... Euh, euh, Vraiment importante, dû au fait aussi qu'il y a plusieurs entreprises qui ont qui profitent, qui ont profité, qui ont été contraintes euh, d'implanter des nouvelles technologies pour euh, pallier justement à la main d'oeuvre qui ne peuvent pas se présenter. Comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, euh, il y a plusieurs centres d'achat qui vont fermer. Le, le centre d'achat ne sera plus un modèle. Viable après cette pandémie. Donc, plusieurs commerces vont en souffrir. Et euh, là, souvent, je parle de des nouvelles, on en parle un peu, des nouvelles américaines, canadiennes. Nous, au Canada, bon, il y a un nouveau plan de relance, comme je vous avais parlé. Euh, mais je vais vous parler un peu de de l'Europe, mais vu euh, notre, euh, de notre point de vue, ça se trouve être de nos journaux, euh, les affaires, euh, ben, je vais vous dire ce qu'il dit, l'Europe, euh, solide l'Europe, détrompez-vous. Bon. C'est notre point de vue uh, québécois. <rire> Fragilisé par les secousses économiques engendrées par la pandémie de COVID-19, l'Europe a su resserrer les rangs en juillet avec un plan de relance de 650 milliards, comme vous, vous le savez, d'euros qui a renfloué pendant un temps, le fossé qui paye, euh, qui sépare les membres euh, frugaux, euh, ils parlent du Nord, les dépenses, et les dépensiers. Euh, ils parlent de l'Italie, souvent. Dans le fond, c'est ça, ça se trouve à être ça. C'est notre point de vue, mais je voulais vous le partager, que dans le fond, euh, nous, on, on on n'est pas mieux. Peut-être le Québec s'en tire mieux, je dois le dire. Là. Mais euh, quand même, l'Europe, euh, vous, euh, vous êtes en souffrance, parce que c'est sûr que euh, toute la, la, la grande zone euro, est-ce que ça va demeurer après tout ça? Ça va être difficile à voir. Même, euh, on, parle, on parle que peut-être les États-Unis pourraient euh, se défédérer. Donc, les États-Unis pourraient devenir euh, un paquet d'États euh, su suite à, à ce qui peut se passer comme aux États-Unis. Donc, euh, bon, sur ça, ça se trouve être l'article qui continue, voyez-vous euh, l'unanimité forgée autour du plan de relance euh, du quels euh, et facteurs à surveiller. Euh, ça, c'est bah, bah, en Italie euh, où l'eurosceptique est croissant, donc euh, vous le savez. Euh, depuis plusieurs années, même les partisans de l'Union européenne ont eu du mal à croire que le Nord comptait sous la, euh, les sous pendant que les pays comptaient ses morts. C'est un gros conflit, vous aussi. Le, le plan de 750 milliards, est-ce qu'il va réussir à relancer la machine? Euh... il faut en douter. Donc, c'est, ça, c'est un autre euh, nouvelle des États-Unis. Euh, Demande d'emploi, les demandes d'emploi étaient pires que prévues dans un contexte de ralentissement de l'embauche. Euh, ça, ça se trouve être les demandes d'indemnité de chômage euh, ont totalisé 840 000 la semaine dernière, soit plus que l'estimation, on nous disait 20, 825 000. Donc, ça, ça se trouvait aux États-Unis. Et puis, on pensait que tout s'en irait à la baisse. Mais là, encore, avec ce confinement, et aussi, il faut, faut se le dire, que l'économie américaine euh, a souffert, mais va continuer à souffrir. à souffrir Ce qu'on a eu, on parle des compagnies de transport, je parle aérien, non pas pour ceux qui lient, là. compagnies de transport, compagnies des euh, euh, ben, paquebots, euh, compagnies, tout le tourisme, euh, toute la restauration, ça c'est sûr, New York est mort, euh, donc non, euh, on s'en va, on a eu euh, le gros pic ici en les, les, les demandes initiales de, de l'assurance-emploi, c'est sûr qu'en mars, on a eu le gros pic ici, mais juin, juillet, septembre, on est rendu stabilisé, mais 840 000, et avec ce qui s'en vient, le nouveau, euh, écoutez, il, il, Probablement, les bourses aujourd'hui explosent parce qu'on s'attend à ce que ça soit réglé entre les républicains et les démocrates. La dernière entente des républicains, c'était 2200 milliards. Et on pensait que c'était là, même quand j'en avais parlé dans une vidéo, on pensait que c'était réglé. Donc, les républicains ont bloqué et encore ça bloque. Mais là, on pense que Trump, à la dernière minute, pourrait dire oui, on accepte. Parce que dans le fond, les les démocrates demandaient beaucoup, beaucoup de euh, des choses qui... Euh, euh, que les républicains euh, vont mettre dans un plan ce plan de relance-là, parce qu'on parlait dans le fond d'un plan de relance économique, mais les républicains ont mis beaucoup beaucoup de, non, je pourrais dire, ont mis beaucoup beaucoup de, de, de choses qui ne devaient pas faire partie de euh, ce plan-là. Donc euh, l'aide aux femmes violentées, c'est très bon, mais c'était pas le, le but du plan initial. Donc euh, on va terminer avec ça en allant voir les graphiques. Euh, je vais rapidement regarder ça avec vous. Euh, ce matin, ce qui se passe euh, au niveau des, euh, des graphiques... Euh, je vais fermer ça. Euh, ce sera pas long, comme ça. Ce qui se passe au niveau des graphiques ce matin, ce c'est pas compliqué. Euh, l'or euh, prend euh, de, de la force. Euh, on le voit très, très bien. Ici, euh, l'or, euh, les futurs aussi de l'or, prennent de la force. Euh, on, est, euh, on est quand même... Euh, comment je pourrais dire, dans un, un, un genre de consolidation qui continue jusqu'à ce qu'on ait cassé ici la tendance... Euh qui est en consolidation, on peut pas parler vraiment de, de reprise du mouvement. Cependant, on voit l'oscillateur ici euh, sur euh, euh, hebdomadaire, graphique hebdomadaire qui commence à sembler à un retournement. Donc, ça va être à suivre. Peut-être que ça peut traîner aussi. On ne sait pas. Ça peut continuer à traîner. Mais ce matin, en tout cas, on a beaucoup de force dans l'or et dans l'argent. Et comme je vous dis, le mouvement de l'or à long terme est loin d'être terminé. Euh, au niveau de l'argent, c'est la même chose un peu plus faible cependant mais euh, quand même ça peut sembler au creux euh, qu'on voit qu'on a vu euh, par exemple en, NAS, en mars mais c'est pas encore euh, confirmé sur GDX euh, ben c'est sûr, on a encore le même scénario même si aujourd'hui on prend euh, pas mal de de poids dans euh, c'est la même chose sur XAU donc euh, non euh, on n'a pas encore de revirement confirmé, mais je vous dis, il y a comme une force d'acheteurs euh, parmi euh, l'or, ben, ceux qui sont qui croient au placement d'or, de toute façon, il y a plusieurs milliard, milliardaires qui commencent vraiment à, à, à entrer, Léon Copperman, le dernier que j'ai entendu parler, qui vient d'acheter de l'or, qui n'a jamais acheté d'or de sa vie, vient de rentrer dans le marché, et le dollar américain, comme je vous avais dit, semble prendre sa euh, faiblesse. On sait pas, ça peut jouer un peu, mais euh, c'est ça, le dollar américain est monté un peu, j'avais tracé ma ligne. C'est jamais précis si précis ce contraste-là, mais euh, là ce fois ci ça a l'air d'avoir fonctionné. Mais on va voir, c'est pas fini, c'est pas terminé. Standard Poor, lui, se trouve à, à monter encore et Dow Jones Et comme comme je vous dis, même si l'économie, euh, c'est d'ailleurs, on va en parler dans la prochaine vidéo, même si l'économie est en grande douleur, euh, la fête va continuer à injecter ses plans de plans de relance qui va profiter aux bourses encore. Donc, je vois pas que les bourses vont tomber. Il euh, y a des personnes qui disent ça lorsque l'or euh, euh, va monter, les bourses vont, non je pense qu'il faut pas voir ça le même. De toute façon, moi, je vous dis d'être dans l'art parce que dans le fond, on injecte tellement de monnaie que ça ne pourra pas durer éternellement. On se revoit bientôt.